Excel, les tables de données. Ceci est un tableau Excel qui peut être bien pratique lorsque nous n'avons pas trop de fournisseurs. Mais lorsque nous avons beaucoup de fournisseurs, il devient totalement inexploitable. Donc on va essayer de transformer ce tableau Excel en ce que l'on appellera une table de données qui nous permettra de faire des tris des filtres et des recherches d'informations particulières sur les fournisseurs, comme par exemple, quelle est la note de satisfaction attribuée à tel fournisseur. Alors, pour faire cela, eh bien, on va essayer de le transformer en respectant ce qui a été dit dans la vidéo précédente. Tout d'abord, on va essayer d'enlever les lignes vides et les colonnes vides. Alors il n'y a pas de colonne vide pour l'instant, mais par contre on a des lignes vides. C'est-à-dire qu'à la ligne 9, pour aérer et faire la différence entre le nettoyage et le carrelage, on avait laissé une ligne vide. Donc cette ligne-là, la ligne 12, je vais la sélectionner en même temps avec la touche Ctrl, la ligne 18 et la ligne 22 sont des lignes vides que je peux supprimer. La ligne 4 aussi, mais si je supprime cette ligne 4, je vais effacer le, le sur Avignon il va falloir que je retravaille par la suite. Donc Pour l'instant on va le laisser comme ça. Pour supprimer, je rappelle qu'on fait un clic droit sur l'entête de la ligne, supprimer et du coup mes quatre lignes sont, sont supprimées. Donc là j'ai enlevé toutes les lignes vides, toutes les colonnes vides puisqu'il n'y en avait pas. On va donc maintenant essayer d'enlever, de défusionner tout, partout où il y a eu des fusions. Donc, responsable là c'est une cellule qui est fusionnée. Donc on va défusionner, on va fractionner. Pour nettoyage, ça va être la même chose. On va fractionner. Mais Par contre, bien entendu, il faudra rappeler que tous ces fournisseurs-là sont des fournisseurs du nettoyage. Donc je vais copier-coller l'information. Pareil pour carrelage. Carrelage, on va, co on va copier donc cette première ligne et on va la coller en dessous peinture, on va fractionner et on va copier-coller. Donc je co copie, je sélectionne toutes les lignes et je colle. Du coup, ça va me les coller partout. On fait la même chose pour fusionner pour électricité. Je sélectionne, je copie, je sélectionne, je colle. Ah, j'ai pas bien collé. Voilà. Et enfin plomberie, on va terminer avec la plomberie. Voilà, donc il y a des répétitions, mais ce n'est pas grave, il vaut mieux avoir des répétitions. Vous voyez que très, ça se gère très rapidement et, euh, et on aura comme ça un tableau qui sera plus exploitable. Lorsque l'on voudra retrouver toutes les entreprises de nettoyage, et bien, on n'affichera que les entreprises de nettoyage. On va continuer euh, d'enlever les fusions. La note de satisfaction, là, c'était fusionné. Observation, c'était fusionné. Fournisseur, il y avait une fusion. Parce qu'on les a enlevés presque partout, il ne reste plus que le mot « prestation » qui ne sert à rien et qui était aussi fusionné. Donc Je vais pour l'instant juste le défusionner et puis quand on aura géré ces villes-là, eh on supprimera cette colonne qui deviendra inutile. On a bien dit qu'une colonne ne devait comporter qu'une seule information, ce qui est à peu près le cas. D'ailleurs, je repère ici qu'il y a encore une fusion. Donc, petit travaux courants. on va le copier et on va le coller en dessous. Voilà. Et il n'y a plus de fusion cette fois-ci, si observation, peut-être encore. Non, observation, on avait déjà euh, enlevé. Euh, il ne faut pas non plus qu'il y ait de surtitres. Là, vous voyez qu'on a responsable qui encadre le nom, le prénom et le téléphone. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de supprimer toute cette ligne-là qui est inutile. Le numéro de fournisseur, on va donc le descendre. Le responsable, il ne sert plus à rien. La satisfaction, on va le descendre. Donc en fait, on va tout rétablir sur une seule ligne. Et l'observation, on va le descendre. Ensuite, on va gérer euh, les villes. En fait, on a des codes couleurs qui me permettent de savoir si les personnes interviennent sur Aix, sur Marseille ou sur Avignon. Donc je vais, à gauche du nom, là, rajouter une colonne qui va me permettre d'indiquer si cette personne travaille sur, sur Aix, Marseille ou, ou Avignon. Donc pour cela, ça va être assez simple. On va devoir le réécrire manuellement. Donc Aix, on va l'écrire sur tout ce qui est bleu. Donc on va l'écrire une fois ici. Aix, ensuite on va copier-coller. Hein. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Les raccourcis clavier sont très pratiques pour ça. Voilà, et donc on a toutes les, tous les intervenants sur X. Maintenant on va faire la même chose sur Marseille. Marseille c'est en orange. Donc Marseille. On l'écrit une fois afin de ne pas se faire de faute. Après on le copie-colle. Voilà. Nous avons enfin Avignon. Avignon qui est en gris. D'ailleurs, celle-ci aurait dû être en gris aussi. On va euh, donc réécrire Avignon, euh, on va le copier-coller, hein, sinon je vais passer trois heures, et donc le jaune là est aussi quelqu'un qui concerne Avignon. Donc du coup, le Surex sur Marseille sur Avignon ne me sert plus à rien. Euh, il, me il me reste quand même ce, cette petite histoire là de l'étoile. Euh, les personnes qui ont une étoile ne travaillent que sur devis. Donc on va peut-être rajouter ici quand même un titre qui sera ville. Et puis on va rajouter euh, cette histoire de devis qui est obligatoire. Euh, on va le rajouter même à gauche de la ville. Donc on va créer une nouvelle colonne que l'on va appeler devis. Et pour les personnes où il y a une petite étoile, eh bien on va mettre obligatoire. Là aussi, je vais copier-coller. Ça me permettra comme ça par la suite de faire des filtres et donc de ne visualiser que ceux qui travaillent avec un devis obligatoire. Je mélange toutes les couleurs, mais ça n'a pas d'importance puisque je vous avais dit dans la vidéo précédente que la mise en forme doit être enlevée. Donc bien sûr, on va tout enlever après. Et on va aussi rendre celui-là obligatoire. Alors, petit truc un peu, un peu délicat, on va être obligé d'enlever les étoiles à la main. Ça prend un peu de temps. Mais ça permet aussi de vérifier qu'on a bien le mot obligatoire à chaque fois qu'il y a une étoile. Il en reste trois. Ça va aller vite. J'aurais pu remplacer l'étoile par Orien aussi. Ça aurait été peut-être un petit peu plus rapide. Mais comme j'avais qu'une dizaine de remplacements à faire, c'était faisable manuellement. Donc là, on va maintenant enlever toute cette mise en forme parce que ce n'est pas très joli. Et ça, ça nous embête plus qu'autre chose. Donc Je sélectionne tout le tableau. Et je vais cliquer sur la petite gomme qui est ici du menu Accueil. Il y a une petite gomme. Effacer. Effacer les formats. Attention, pas effacer tout. Sinon, hein, je vais tout supprimer. Effacer les formats. Et donc là, je me retrouve avec euh, un tableau sans aucune mise en forme. Euh, là, je vais peut être remettre le format de téléphone. Je rappelle, on avait vu ça au chapitre 1, que pour mettre un format de type téléphonique, on va sélectionner autre format numérique. On va dans spécial et on a numéro de téléphone qui permet de mettre un zéro devant chacun des numéros pour le reste. Je n'ai plus pas besoin de format. Je vais détruire cette première colonne qui ne sert plus à rien. Clic droit, supprimer. Je vais ensuite détruire cette ligne-là qui est vide et blanchir. Enfin, supprimer les informations qui sont là. Les deux premières lignes sont vides. On va faire là aussi un clic droit, supprimer. Enfin, j'ai dit qu'il ne fallait pas faire de mise en forme, mais on peut en faire un minimum. C'est-à-dire que là, je vais faire peut-être un petit, un petit encadrement, histoire de, de bien montrer bah, que c'est des cellules qui sont différentes les unes des autres. Et puis, on peut aussi éventuellement rajouter... Ah, D'ailleurs, j'ai vu que je n'ai pas tout fait. Voilà, j Il me manque les colonnes A et B. Et il me manque un titre. donc du coup ce, ce petit encadrement permet de voir un certain nombre de choses. Et Je vais faire juste une petite mise en forme. Je vais mettre en gras et centré la première ligne qui me permettra, comme ça, à Excel de reconnaître facilement qu'il s'agit d'une ligne de titre. Euh, donc, on va mettre ici euh, prestations, puisque c'était les prestations qui étaient à gauche. Voilà. Les numéros de fournisseurs sont des identifiants. Donc, normalement, sont, sont l'identifiant du, du fournisseur. Normalement, il aurait fallu la mettre en premier. Euh, ça aurait été quand même un peu plus pratique. Donc, ce qu'on veut faire, c'est insérer une colonne, la couper et la coller, et supprimer celle-ci. Donc, on a, on a les numéros de fournisseurs, les prestations, les entreprises qui nécessitent un devis la ville dans laquelle ils interviennent, le nom, prénom et le téléphone du contact, la note de satisfaction et les éventuelles observations. Mon tableau à présent est tout à fait correct. Une dernière petite manipulation qui nous facilitera le travail par la suite. Je passerai plus de temps pour l'expliquer plus tard. Pour l'instant, je vais juste vous demander de transformer cette liste de données et la mettre sous forme de tableau. Alors Pour la mettre sous forme de tableau, en fait, on va sélectionner l'ensemble des données et on va cliquer sur le bouton « Mettre sous forme d'un tableau ». Ça fait une légère mise en forme. On peut choisir le, le type de mise en forme que l'on souhaite. On va choisir le bleu, par exemple. Il détermine le tableau. On fait OK. Et donc là, on a une liste qui est beaucoup plus simple à lire, euh, qui présente aussi un avantage qui... Euh, euh, qui est de faire apparaître un certain nombre de boutons que l'on expliquera par la suite, comme ici, pour faire des tris et des filtres facilement. Voilà, je n'en dis pas plus sur cette vidéo, notre liste de données, notre table de données est prête à l'emploi, on peut maintenant l'exploiter. Si vous avez aimé cette petite présentation, n'hésitez pas à liker la vidéo et également à vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'y êtes pas encore abonné. Merci.